Bonjour, je suis Sandrine, responsable technique des formations et coordinatrice des tests à ProNils. Aujourd'hui, je suis ravie de vous faire découvrir les nouveaux gels de construction LED UV ProNils. Venez, on les regarde ensemble Voici les trois gels FlexiBuilder ProNils. Ils catalysent en 60 secondes sous de light, en 2 minutes sous UV, ils ont une faible sensation de chaleur et vous pouvez les travailler ongle par ongle. Les FlexiBuilder sont à la fois forts et flexibles et de cette manière, ils vont procurer solidité et élasticité à tous les types d'ongles. Ils sont excellents pour les ongles naturels fins et flexibles. Ils sont aussi faciles à utiliser pour les stylistes d'ongles débutantes. Les FlexiBuilder sont vraiment magiques. Le FlexiBuilder Clear possède une viscosité et une auto-égalisation moyenne, ce qui va vous permettre de travailler plus finement, plus vite et nécessitera peu de l'image. Sa superbe couleur transparente, légèrement violette, embellira tous vos ongles. Le Flexi de Frosted Pink a une couleur crème givrée qui habillera l'ongle délicatement pour lui donner un look très naturel. Il est à la fois fort et flexible et a une viscosité et auto-égalisation moyenne. Et grâce à ses propriétés camouflantes têteuses il camouflera les imperfections du sourire blanc. Le flexible de Frosted Pink est le gel de construction idéal pour vos French manicures. Le Flexi Builder Pink est la version rosée du Flexi Builder Clear. Sa couleur rose transparente donnera un effet rose très naturel à vos ongles. Ses propriétés de viscosité et auto-égalisation moyennes en font un gel de construction facile à utiliser, même pour les débutantes. Il permet une application rapide et nécessite peu de l'image. Après catalysation, vous pouvez voir que le Flexi Clear est transparent et lumineux. Le Flexi Frosted Pink dépose un doux voile de rose naturel sur l'ongle. Et le Flexi Pink est transparent, mais plus rosé que le clear. Voici les quatre puissants gels de construction Pro Nils Heart Builders. Ils catalyse en seulement 60 secondes sous the light, 2 minutes sous UV, ils procurent une faible sensation de chaleur, vous pouvez les travailler doigt par doigt mais également 4 doigts en même temps et le pouce à part. Les Hard Builders sont très solides et moins flexibles. Ils offriront une extrême solidité à tous les types d'ongles et vous permettront de travailler très finement, même pour les ongles les plus longs. Et ce n'est pas tout, vous pouvez également les utiliser comme gel de base et de construction pour les ongles naturels de type sec anormal. Le Hard Builder Clear est un gel de construction transparent à viscosité moyenne avec une forte auto-égalisation qui plaira aux stylistes expérimentés. Le Hard Clear est l'un des gels les plus solides dans l'assortiment des Hard Builders. Sa solidité est même comparable à celle de l'acrylique, ce qui vous permettra de travailler vraiment finement. Le Hard Builder Clear est LE gel à utiliser pour réaliser les extensions d'ongles. Le Hard Builder Light Pink est un gel de construction rose transparent, de viscosité et auto-égalisation moyenne qui conviendra aussi aux stylistes débutantes. Le Hard Builder Light Pink est le gel de construction le plus flexible de l'assortiment des Hard Builders. Grâce à son élasticité et sa force, il sera parfait pour réaliser des ongles longs, même sur des ongles naturels fins. Le Hard Builder Milky Pink est un gel de construction à viscosité moyenne avec une forte auto-égalisation. Après catalysation, sa belle couleur rose laiteuse redonnera vie à la couleur naturelle de la plaque de l'ongle. Il est très populaire pour réaliser des ongles baby-boomer et créer un look très naturel. Grâce à ses propriétés camouflantes et sa solidité, il peut facilement être utilisé pour les extensions de la plaque de l'ongle. Le Heart Builder Milky Pink est le second gel le plus solide de l'assortiment Builder. Il requiert peu de l'image et permet une application vraiment fine. Le Hardbuilder Tixo Pink est un gel de construction rose bonbon transparent. Très ferme et épais, mais grâce à ses propriétés tixotropiques, la viscosité du gel s'assouplit lorsqu'il est manipulé avec le pinceau. Sa viscosité originale se rétablira toute seule lorsque le gel ne sera plus manipulé. Ceci vous permettra d'appliquer le gel sur quatre doigts simultanément avant de catalyser. Il est idéal pour les stylistes débutantes et expérimentés qui désirent travailler plus vite. Le Hard Builder Tixo Pink est le gel gain de temps facile à utiliser qui nécessite peu de l'image. Voici les résultats du look French manucure avec l'utilisation des gels de l'assortiment camouflage. La combinaison du Hard Tixo Pink et du camouflage masque renforce la couleur rosée de la plaque de l'ongle. La transparence du Hard Clear laisse apparaître la couleur très naturelle du camouflage nude. Le Hard Light Pink et le camouflage Peach permettent un look French Manicure très naturel. Milky Pink donnera un aspect plus naturel ou discret à votre bord blanc. Have fun! Choose! Amusez-vous à choisir et utiliser nos produits. Bye!